Ouais, c'est bon, je les ai marqués. En fait, je voulais dire un truc. Merci de m'avoir laissé une place dans l'organisation. On avait besoin d'un sniper. Moi, à part les trucs bourrins, je connais rien. Un tango sur ta droite. gars Calme-toi les gars Merde derrière toi Calme-toi Xavier Je vois pas où ils sont passés les autres. J'ai aucun visuel non plus. Je vois un type qui nous fixe là. Ok, on va bouger. Ah, merde! Putain! Putain, mais qu'est-ce que tu fous, Xav? À la côte, on a la boue. Zona Siman la on a poussé la côte. La... Mais on a la Mais la a la côte. Mais on a on a Et les armes C'est quoi ce lancher de salope C'est pas un trafic d'armes, c'est un trafic de femmes Faire tu crois qu'on peut avoir une passe gratuite Tu me C'est à cause comme toi que j'ai quitté l'armée. Tu crois que les flics, c'est mieux Tu crois qu'ils aiment les lesbiennes Quoi tu veux, peut-être en porno. C'est ouais. bon, ferme la On va y aller. Et toi, si tu veux pas venir, t'attendras dans la voiture. Ok pour l'interroger C'est ça. qu'il a basé <rire> Quel enculé C'est bon Léa, on sait où il est maintenant. On va y aller avant qu'il se cache. Tu viens avec nous ou pas Je te laisse le choix. Vas-y chauffe-le cet enculé Je vais souffler Alors, tu vois que tu l'as eu. T'étais pas essoufflé, toi Attention, la tête. Eh, hey, reste tranquille. Désolé, Léa. On a besoin de lui parler. C'était bonne, toi. T'as dû choper des meufs comme toi dans le coin, là. Oh putain, ferme ta gueule. Elle t'excites Non, c'est tes ancêtres qui me font bander. Quoi Putain, qu'est-ce que vous ne voulez pas, t'es le domaine hey, on veut les adresses des maisons closes, là. Et les deux cartes que tu paies qui amènent les femmes de l'Est. Parce que tu crois que c'est moi qui les oblige Ils aiment le cul. Qu'est-ce que tu crois J'en profite, moi. Arrête. On n'est pas des flics. Tu vas vraiment avoir mal. Hein. Enfin, moi, je suis plus flic. Il paraît que je suis trop violent et trop instable. Par contre toi tu vas avoir mal. On enculé Vous Voyez que j'ai peur ou quoi T'avais dit que t'allais avoir mal. Putain j'en peux plus je dirais rien, j'en ai rien à foutre. <rire> si je cause, je suis mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait Viens, on le laisse mariner. Ah, mais faites le thème T'inquiète, c'est ce qu'on va faire. ferme ah, J'ai le pressentiment que c'est pas lui le boss. Ça doit être un petit patron. C'est pas lui là, cette pensée. Tu es de la main d'une femme blessée. Salut les gars, tu sais pourquoi on est là Non, mais tu vas me le dire. Bah, ben c'est simple, on te soupçonne d'avoir participé à la tuerie des Ducks et du meurtre de Francesco Lucchini. Bon rentrer. Tes cheveux et les douilles de 762 tirés d'un SR-25 ont été retrouvés sur place. Bizarrement, la date correspond à ton arrêt maladie. Et comme tu étais sniper dans l'armée. Laisse tomber. Et où Je cherche ce putain de vengeur. C'est lui qui a fait ça. Puis tu l'as aidé. Je peux pas le prouver, mais je vais te mener à la vie dure. Eric, Eric, arrête. On doit l'interroger dans les règles. Léa, donne-moi ta plaque et suis-nous. J'arrive, je vais la chercher. Oh right. no?